Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, euh, je souhaite déjà meilleurs meilleur vœu 2023 à tous. J'espère que chacun a déjà planifié, a déjà écrit ses objectifs et que chacun a commencé à travailler sur la réalisation de ses différents objectifs. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais... Euh, vous montrer comment vous pouvez commander votre carte UBA, votre carte Visa prépayée sur la plateforme OA Exchange. Déjà les amis, je tiens à rappeler, pour ceux-là qui ne le savent pas, la carte prépayée vous permet de faire vos achats en ligne, vous permet de booster vos publicités sur différents sites internet. La carte prépayée vous permet aussi de faire les retraits. Pour ceux-là qui sont à l'international, vous pouvez utiliser votre carte, que ce soit dans le territoire, que ce soit à l'international. Vous utilisez très bien votre carte Visa international Avec cette carte aussi, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie sur diverses plateformes. Voilà, donc, elle a plusieurs avantages. Euh, la carte Visa prépayée UBA, normalement, en agence, vous coûtera 12 000 francs. Actuellement, elle est en promotion à 8 500 francs. Voilà. Et la promo va aller certainement jusqu'à la fin d'année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. Voilà, on va voir si en 2023, il y aura toujours la promo. Mais pour ce que je sache, il y a un stock limité pour la promotion. Voilà, et c'est à 8500 francs la carte. Maintenant, à vous de prévoir les frais d'activation à partir de 2000 francs à montant. Maintenant les amis, on va se rendre sur la plateforme oaexchanger.com n'est-ce pas, pour vous montrer comment vous pouvez commander votre carte. Ok les amis, alors vous allez simplement venir sur euh, oaexchanger.com, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Ensuite, vous venez sur carte Visa, cliquez simplement sur carte Visa. Voilà, alors sur cette interface, vous allez trouver toutes les informations nécessaires sur la carte Visa prépayée. Voilà, donc, vous avez à quoi elle sert, comment vous pouvez l'utiliser, l'utilité de cette carte, les fonctionnalités de la carte. Vous pouvez avoir, euh, au niveau des fonctionnalités, ici, vous avez toutes les informations pour tout cela qui demande les limites des différentes cartes. Sachez que les cartes ont différents segments. Voilà, et à chaque segment, à chaque segment de carte, il y a un plafond. Donc là, vous pouvez trouver... Les différents, euh, les différents plafonds et les différents segments de cartes. Pour ceux-là qui ont des cartes euh, qui font de grosses transactions, prenez la carte premium À défaut, si vos transactions n'excèdent pas 750 000 journaliers, je vous recommande de prendre la classique qui est actuellement en promotion à 8 500 francs. Là, vous pouvez trouver aussi les différents avantages, les différents avantages de la prépayée. Maintenant, que faut-il faire pour être éligible à cette carte, les amis? Tout le monde y est éligible. Il n'y a pas d'action à faire. Il faut juste avoir une carte nationale d'identité valide ou un récépissé valide ou un titre de séjour valide. Voilà, comment acquérir la carte? Ici, vous avez les différents documents à fournir pour pouvoir avoir votre carte Visa prépayée. Donc, en venant en agence, nous sommes basés au marché, en face du marché SAM au lieu de Queen's Events. Voilà, venez avec les différents documents, c'est-à-dire une photo, euh, une demi-carte photo, couleur, euh, votre plan de localisation, la photocopie de votre CNI, le numéro d'identifiant unique qu'on appelle NUD, vous pouvez l'avoir dans des, des cybercafés ou secrétariats qui ont des connexions Internet pour vous aider à les imprimer, euh, et euh, une autorisation parentale au cas où c'est un mineur. Voilà, et pour les entreprises... De quoi vous allez ajouter le dossier fiscal. Voilà. Donc, euh, voilà les, les différentes informations qui sont groupées sur cette page. Maintenant, si vous êtes intéressé à commander votre carte, il va simplement vous falloir remplir ce formulaire. Vous allez remplir ce formulaire. Voilà. Vous sélectionnez euh, votre titre, monsieur, madame. Ensuite votre... vous remplissez prénom, nom, date de naissance, votre nationalité. Bref, vous remplissez ce mini formulaire. Et ensuite, quand c'est fait, vous allez euh, télécharger, c'est-à-dire vous allez uploader euh, votre CNI, votre CNI recto verso, plan de localisation, et vous allez choisir le mot de paiement Orange ou MTN Money. Voilà, et ensuite vous payerez vous mettrez le numéro avec lequel vous allez faire effectuer le paiement vous cliquez simplement sur continuer et payer la transaction va se faire de façon automatique sur votre téléphone voilà donc euh, j'espère que cette vidéo va vous permettre n'est-ce pas de commander très rapidement vos euh, carte Visa. Sachez que c'est une carte par utilisateur. Il n'est plus possible d'avoir plusieurs cartes. Si vous voulez avoir plusieurs cartes, alors faites faire les cartes au membres de votre famille tout simplement. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'oubliez surtout pas de faire un tour sur la plateforme OA Exchange qui vous permet, n'est-ce pas, de faire vos achats en ligne, qui vous permet d'acheter vos cryptos de façon instantanée. Par ailleurs aussi, vous pouvez décider de devenir partenaire en cliquant sur partenariat. Ici, en créant un compte, en créant un compte partenaire, vous avez la possibilité de gagner des commissions sur toutes les, tous les achats faits via votre lien, euh, via votre lien. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à à visiter OA Exchanger, faites vos achats de façon instantanée et très rapide et de façon sécurisée. Et euh, on va se dire à très bientôt. N'hésitez surtout pas de me laisser euh, vos appréciations en commentaire. Voilà. Vous savez, il faut toujours commencer par quelque part. J'ai eu des, des, des clients qui disaient « Madame, c'est lent, Madame, c'est lent. » Alors, je me suis dit « Pourquoi pas une plateforme instantanée ?» Et voilà, vous l'avez. Elle est en, en amélioration euh, quotidiennement. Voilà, chaque jour, on essaie d'améliorer à partir des retours des clients. On améliore. Donc, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire. Donc, les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao